Bonjour à tous, Donc, je suis avec Mamadou Kone. Alors, c'est totalement improvisé, tu ne sais même pas encore Mamadou de quoi je vais te parler. Euh, mais simplement, je vais te demander de te présenter et euh, l'origine de cette vidéo, c'est que euh, hier, j'ai fait un envoi d'email et j'ai changé l'adresse d'envoi. J'ai utilisé contact.solopreneur.fr au lieu de Et Du coup, il y a plein de gens qui ont reçu des emails avec ta photo et parfois ton nom. Et Du coup, okay. ils n'ont pas compris, il y en a plusieurs personnes qui m'ont dit tu t'es fait hacker. C'est qui euh, Voilà. Du coup, je me suis dit c'est l'opportunité de te présenter. Donc, euh, alors, ton rôle dans euh, notre collaboration, c'est que tu es assistant exécutif et ça fait maintenant quatre mois qu'on travaille ensemble, mais surtout ouais. voilà, ça c'est juste ton rôle, mais euh, toi tu es aussi entrepreneur. Donc on fera une interview plus longue dans le podcast. On parlera un peu plus de ton parcours, mais si tu peux nous faire une version courte de euh, quel est ton parcours, euh, qu'est-ce que tu fais actuellement, et puis après, qu'est-ce que tu fais avec moi Ok. Donc, euh, bonjour à tous. Moi, c'est Momadou Kone. Euh, je suis euh, entrepreneur web malien. Euh, et euh, j'ai fait des études de droit à la base. Et comme je le dis souvent, c'est grâce à ton contenu, que je suis vraiment entré dans le domaine du web entrepreneuriat. Et aujourd'hui, euh, j'accompagne les entreprises et aussi les particuliers à créer une présence web, euh, comme je le dis souvent, professionnelle. Et ça fait maintenant euh, quatre mois, c'est-à-dire depuis le début janvier, j'ai commencé à travailler avec euh, Lingen et euh, je l'assiste. C'est-à-dire, euh, je, je travaille un peu avec lui, tout ce qui est gestion, tout ce qui est. Euh, gestion de d'autres tâches voilà Voilà, cool cool bah, euh, on mettra le lien vers euh, ton site qui est, ton nouveau site qui est magnifique voilà, moi de temps en temps quand tu fais des vlogs je regarde, c'est super cool j'ai j'étais euh, en Afrique, je n'ai jamais été au Mali donc je suis toujours content de voir un peu euh, euh, l'environnement donc hâte que tu fasses d'autres vlogs euh, et voilà, Mamadou bah, m'assiste sur euh, pas mal de choses euh, actuellement, oui tu voulais dire un truc euh, non, juste euh, le, le, le lien du site, c'est pas euh, webmamadou.com Voilà, oui webmamadou.com et on mettra le lien aussi en, dans, dans la description n'hésitez pas vraiment à aller le voir euh, je voulais faire cette vidéo au-delà de juste présenter Mamadou Donc, alors Mamadou il fait quoi il gère une partie des emails une partie de mes messageries sur les réseaux sociaux l'idée pour moi c'est que euh, je vais pouvoir me détacher un peu de certains emails parce que j'en reçois trop ou du moins j'en reçois pas trop mais je, je préfère prévenir que guérir euh, et puis parce que bon pour certaines personnes, ils vont peut-être se dire oui mais du coup on a moins accès à toi Lingen mais le but c'est que mieux vaut que vous ayez accès à Mamadou qui va me renvoyer ou voilà vous allez avoir une réponse et avoir euh, une satisfaction à votre requête que bah, vous me l'envoyez à moi mais je ne le lis pas parce que euh, c'est euh, quelque part euh, dans la nature. Euh, Mamadou m'aide aussi pour le graphisme, la vidéo, les cartes de visite voilà qui m'a fait. Ça, c'est top. Euh, et Puis, il va m'aider aussi sur euh, des prestations que je vais pouvoir réoffrir parce que je ne le faisais pas. Alors, je vais en, je vais teaser un peu, je mettrai un lien en description. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Donc, si vous avez besoin de créer un site aujourd'hui avec un autorépondeur, une pop-up pour capter les emails, euh, grâce à Mamadou, on peut vous offrir ça. Parce que Mamadou va, va travailler avec vous sur la partie technique et moi, je vais vous apporter la partie plus stratégique et on va vous former. Okay donc, je n'en dis pas plus sur l'offre parce que c'est tout nouveau. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les trois premières personnes qui sont intéressées, on fera un prix découverte. Donc, on mettra le lien en description vous prendrez rendez-vous avec nous on discutera de vos besoins et puis si on, on est compatible, on travaillera ensemble donc pour revenir à mamadou euh, ben j'ai envie de te dire je sais pas dis nous euh, allez trois choses que tu aimes dans la vie wow, trois choses que j'aime dans la vie euh, d'abord euh, ce que je suis en train de faire vraiment c'est une passion pour moi parce que je le fais tout le temps c'est à dire euh, le métier de de l'entrepreneur. Excuse-moi, il y a mon nom qui vient d'arriver au bureau. Pas de problème, euh, pas de problème, c'est plus fun comme ça. Vas-y, vas-y. Donc, j'aime ça aussi. Et puis, euh, j'aime aussi le sport, euh, surtout le football. Euh, Excuse-moi, il y a un peu de bruit. Et ouais, euh, la troisième, euh, je dirais. Comme ça, bah. Ah, tu travailles trop, tu travailles trop Mamadou <rire> Ouais c'est ça Parce que je pense que dernièrement euh, presque tout ce que je fais c'est lié à, à mon travail et du coup voilà la, la passion après le, ça c'est le sport quoi. Quand oui. je regarde des matchs de foot, euh, voilà. Bien. Je pense que ce sont les deux pour le moment. Voilà après je ça pense qu'il y a la partie de développement. Développement personnel, ce qui est bien dans notre travail, c'est qu'on mélange tout. Moi, je lis, je fais des rencontres, je fais des interviews. Donc, le travail, c'est en fait plein plein plein de choses dans le travail. ouais, ouais, ouais. c'est exactement ça. Okay. Euh, je voudrais adresser une petite question euh, parce que je sais que les gens ils vont se poser cette question. Moi, euh, j'ai dû travailler au moins avec 5 six assistants à distance avant toi. Euh, ouais. Ça s'est plus ou moins bien passé et en fait il euh, y a des gens qui doivent se dire euh, bah combien bah, on va être très transparent moi ça m'est égal hein. je pense que ça ne dérange pas Mamadou ça te dérange que je te dise combien je te paye non pas du tout pas non du ok coup. ok peut-être peut ton côté sinon moi c'est okay, déjà très euh, bien ouais. et puis déjà je vais te dire que l'année dernière là je travaillais en tant que community manager tu sais que ça, ça demande beaucoup de boulot et je t'ai dit que j'avais euh, la moitié de ce que je gagne avec toi je ne sais pas si tu avais encore dit ça ouais ouais et tu m'avais dit ça voilà donc déjà ce que tu me payes moi je pense qu'en Afrique déjà c'est une très bonne ouais. Ouais. Ah, en fait c'est ça que je voulais dire c'est que euh, moi je Profite entre guillemets du fait que tu sois au Mali et que avant j'avais des assistants à Madagascar où leur salaire moyen c'était 30-40 euros, hein. c'était vraiment très peu. Donc je ouais. profite de ça parce qu'en fait si tu étais en France, Mamadou, je te dis tout de suite, en France ton travail vaudrait un salaire à temps plein, ça vaudrait 2000-3000 euros. Le problème, c'est qu'à 2-3 000 euros, moi, c'est impossible. Je ne peux pas travailler avec toi. On serait, on serait potes, mais voilà, on ne pourrait pas travailler ensemble. Après, le truc, c'est que si ouais. tu es en France, il bon, y a le loyer, il y a tout qui coûte beaucoup plus cher aussi. Donc, moi, ouais. euh, je ne te paye que 300 euros pour 20 heures de travail par semaine. Donc, 300 euros par ouais. mois pour 20 heures euh, par semaine. Euh, donc, ouais. moi, c'est rentable pour moi parce que… En Fait, j'ai pas de budget si tu coûtais 400, 500, 600 euros à l'heure actuelle, je pourrais pas te payer. Et, euh, et toi, ben bah, tu profites du fait que tu sois dans un pays où le salaire est plus faible pour travailler avec moi parce que c'est aussi euh, rentable pour toi. Et donc, j'aimerais que les gens voilà n'aient pas cette pensée que bah, euh, je profite du fait que tu sois là-bas parce que, ben en fait, toi, ça t'arrange, moi, ça m'arrange, tout le monde y gagne. Et moi, je peux vous dire que si demain, je peux travailler pour un Suisse qui me paye 10 000 euros, je le ferai. Et, euh, et euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses pour les personnes qui se disent Ah, oh, je ne suis pas à l'aise de travailler avec des Maliens, avec des Malgaches Je ne suis pas à l'aise. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là euh, D'abord, moi, je, la première des choses, c'est d'avoir ce que la personne arrive à faire euh, pour toi. Parce que, euh, comme, comme tu l'as si bien dit, moi, j'ai remarqué, remarqué que souvent, c'est. Euh, comment on va dire quand, quand, tu, quand tu fais un travail déjà avec. Euh, quand moi, j'ai commencé à travailler avec toi, pas seulement le côté salaire, mais. Non seulement, bon, tu me, tu me l'as dit souvent que c'est top de travailler avec moi, mais moi aussi de mon côté, euh, j'apprends beaucoup de choses en fait. Parce qu'avant, voilà, c'était une passion à puis je voyais ton contenu. Mais quand j'ai commencé à travailler avec toi, c'est là que j'ai su que le processus qui est derrière le travail. Et j'ai compris ça, ça c'est top. Et pour ceux aussi qui pensent que bon, travailler avec, euh, par exemple, des gens qui sont en Afrique, je dirais, ou si c'est réellement ça la question, en fait, euh, c'est de comprendre, en fait, le, le niveau de la personne. Par exemple, moi, j'ai un blog, et puis j'ai une chaîne YouTube, je crée aussi du contenu, et en fonction de ça, peut-être, on peut déterminer ce que la personne peut euh, te rapporter. Si, mm -hmm. par exemple, si toi, par exemple, tu as besoin de mes prestations, et que tu essaies de voir ce que moi je produis comme tu peux dire, bon, peut-être il va me satisfaire. Mmh, mmh, mmh. Et euh, au début, tu m'as dit, bon, on va, on va aller ensemble, on va travailler, et puis après, on verra si euh, le, le travail, euh, c'est-à-dire si je t'apporte euh, satisfaction ou pas. Ouais, ouais, ouais. Et en fonction de ça, par exemple, tu peux comprendre, euh, tu peux voir, voilà, ça peut être un contrat, disons, disons un mois de test, et si. Le test, ça fonctionne entre nous. On peut continuer à travailler. Moi, je pense que c'est ce niveau-là, ça peut aller. Ouais. C'est-à-dire que c'est juste de voir ce que la personne fait. Et puis, en fonction de ce que la personne fait et en fonction de ce que toi, tu veux en tant que prestation, si ça correspond. Si ça correspond. Et en fonction de ça, maintenant, tu peux essayer de, de traiter, euh, de sous-traiter avec la personne qui est ouais. en application. Ok, c'est top, c'est top. Et en tout cas, voilà, on est en train aussi de, de discuter de passer à un niveau supérieur. Moi, j'aimerais que euh, travailler encore plus avec Mamadou, tu m'as dit que tu étais d'accord, donc ça, c'est l'actualité pour la prochaine fois. On va manquer un peu de temps, donc moi, ce que je vous propose, pour les gens qui regardent cette vidéo, en commentaire, posez-nous toutes, toutes, toutes, toutes vos questions. Okay. parce que moi je peux vous garantir que si vous voulez évoluer il va falloir sous-traiter de la même manière que Mamadou va prochainement sous-traiter aussi donc on est obligé wow. de déléguer si on veut aller plus loin mais si vous avez des questions posez-les euh, on est obligé d'arrêter parce que j'ai un coaching en groupe euh, juste là tout de suite mais j'ai hâte de discuter okay. Okay. avec vous plus longuement et on continue dans, dans les commentaires on fait comme ça Mamadou merci okay. pour ton temps okay. euh, merci, pour ton Linian. partage et puis okay. à très bientôt ciao Ok, au revoir au revoir. Merci.